Je suis le gérant d'un bureau d'études qui euh, étudie euh, les scénarios énergétiques euh, et climatiques euh, du futur. Nous sommes basés à Cassel dans le nord et c'est donc une toute petite entreprise qui, est, qui vend euh, à des clients dans le reste de la France mais aussi enfin, évidemment dans le Nord Pas-de-Calais. Je pense que un des bénéfices très importants qu'on a eu en ayant ce vélo et puis d'une façon générale notre gestion des questions d'environnement dans l'entreprise, c'est à la fois une question de, de, de, de fierté qu'on a nous en tant que groupe, mais sachez que ce n'est pas si négligeable aujourd'hui. Donner votre bilan carbone et votre bilan écologique fait partie des critères pour certains appels d'offres. Et nous avons notamment, il y a trois ans, gagné un énorme appel d'offres, enfin énorme pour nous, euh, contre le CEA, contre des gros bureaux d'études, et 10% de la note, c'était votre entreprise, euh, est-elle sérieuse du point, de vue, du point de vue écologique En 2006, euh, nous avons acheté un vélo, euh, euh, donc pour, euh, euh, essentiellement pour pouvoir passer euh, de, depuis le, les bureaux ici, à une gare un peu plus éloignée que notre gare habituelle qui est à 1 ,5 km. Nous avons voulu passer à une gare à 10 km qui nous offrait le, le TGV et surtout des retours le soir de, de la ville. Donc c'était un moyen d'étendre notre, notre amplitude d'horaire. Damien Delacroix, j'ai chargé d'études à consultant donc je travaille dans ces locaux ici. Euh, moi le vélo je le prends tous les matins bah, pour venir simplement de chez moi jusqu'ici. Je prends le train en premier et puis après j'ai euh, 10 minutes de vélo à faire à peu près en pente, donc euh, c'est vrai que l'avantage d'avoir un vélo électrique, c'est que bah, beaucoup moins d'efforts, on arrive forcément, on ne transpire pas, on est vraiment tranquille sur le chemin, c'est assez pratique. On a donc un, un, une actualité forte euh, cette année avec la mise en place du, de la redevance vélo, enfin de l'indemnité. Cette indemnité, euh, nous sommes fiers d'être l'une des premières entreprises à, à la mettre en place, euh, puisque les décrets sont sortis en mars. Et euh, le, le, en gros, 25 centimes euh, par kilomètre, euh, ce n'est pas euh, immense, mais sachez qu'on arrive assez vite au plafond, le plafond de 200 euros par an, euh, il est très vite atteint, et euh, c'est donc euh, hors, euh, hors charge. Et euh, nous avons donc, les employés n'ont pas d'impôt à payer sur cette, euh, cette indemnité. Je pense que c'est est quelque chose qui est, pas, euh, qui, qui est important, parce que ça veut dire aussi que les employés qui prennent leur auto, euh, n'ont pas, pas cet avantage.